Alors une question sur les rangs raccourcis de l'abyssal, euh, c'était la question, c'était surtout point de retour, qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est l'endroit où on tourne, on tourne les rangs euh, au moment où on fait des rangs raccourcis. Alors concrètement, tout de suite dans le vif du sujet, j'ai monté moins de mailles, j'ai laissé tomber euh, la dentelle, et je, on va dire que je suis arrivée au rang 1, j'ai fait le rang 1, euh, où on tricote seulement 130 mailles ou 148, on s'arrête en cours de route et on tourne. Moi je conseille d'utiliser en plus deux marqueurs, vous allez voir pourquoi. Ensuite, rang 2, tricoter 8 mailles à l'envers. Alors, ce que je vais faire, je vais y tricoter une et je vais mettre un marqueur derrière, c'est pour repérer l'endroit où on a tourné justement. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil, rang raccourci parce qu'on a fait vraiment qu'un petit bout de rang. On laisse tomber les autres pour le moment. Enfin, laisse tomber, on les tricote pas. On les, on les garde sur l'aiguille et on tourne. Ensuite, tricoter 7 mailles, un surjet simple et 3 mailles. Donc, 7 mailles, 1, même chose, je mets un marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien, ça y est, je tombe sur l'endroit où j'ai fait mon retour tout à l'heure. Je suis sur le point de retour. Et là, on fait un surjet simple. C'est-à-dire que la maille où on a tourné tout à l'heure, on fait surgé simple avec la maille suivante. Puis trois mailles. 1, 2, 3. On tourne. Ensuite, on nous dit tricoter 10 mailles, de mailles ensemble, à l'envers. Donc 10, pareil. Je me fais une et un marqueur. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dixième. Et comme tout à l'heure, on arrive sur le marqueur, là où on a tourné. Et deux mailles ensemble, envers. Donc je suis arrivée sur le point de retour. Une maille avant le point de retour. Et la maille où on a fait le retour, on la tricote avec l'autre. Et 3 mailles. 1, 2, 3. Et on va faire ça jusqu'à réincorporer toutes les mailles. On tourne. On tricote. Alors là, on ne nous dit plus combien tricoter de mailles. 7, 10, je suppose 13. 13. On, simplement, on dit, on donne le grand principe, c'est-à-dire qu'on tricote jusqu'à la maille précédant le demi-tour. Alors là, comme on a des marqueurs, c'est facile, hein, c'est jusqu'au marqueur. Ça va, ça va ça va, se, ça va se rallonger là, forcément. Les rangs vont être de plus en plus longs. Donc jusqu'au marqueur. Un surjet simple. Et 3 mailles. 1, 2, 3. On tourne. Tricoté. Marqué. Jusqu'au marqueur. Et on fait ça jusqu'à arriver tout en haut je pense que c'est compris donc ah oui alors juste une dernière fois sur le rang envers c'est deux ensemble envers donc jusqu'au marqueur donc là j'ai vraiment pas à me préoccuper à me prendre la tête à savoir où j'ai tourné essayer de repérer je pose le marqueur je fais deux ensemble ah, j'oublie pas de mettre le fil devant deux ensemble et trois un deux On tourne, un endroit, marqueur, et c'est reparti. Donc voilà, on réincorpore peu à peu toutes les mailles, et c'est ce qui va former ce joli arrondi. Voilà, c'est facile à mettre. Plus le câble qui vient mettre la pagaille un peu là-dedans. Voilà le principe.